Tu connais pas Five Nights at Freddy's Je suppose que tu viens tout juste de sortir de ta stase cryogénique. Bienvenue en 2017, fais comme chez toi, il y a des cookies et du lait là-bas. <musique> Five Nights at Freddy's est une série de 5 point and click survival horror disponible sur Steam, iOS et Android. Alors juste, par rapport à un débat que j'ai eu avec un tocard l'autre jour, je tiens à préciser. Pour moi, Minecraft Story Mode, The Walking Dead ou encore Life is Strange ne sont pas des putains de point and click. C'est des... je sais pas vraiment ce que c'est. Je suppose qu'on peut appeler ça des jeux dont vous êtes le héros. Mais en tout cas, c'est pas des point and click. Tout simplement parce qu'ils ne correspondent en rien à la définition d'un point and click. Les jeux Five Nights at Freddy's ont été pensés et développés par Scott Cow. Et le premier FNAF est sorti en 2015 Ah oui, dans la vidéo, je vais souvent utiliser l'acronyme FNAF parce que c'est plus facile à dire. Au niveau des noms des jeux, on part sur de la grosse inspiration. FNAF 1, 2, 3, 4 et Five Nights at Freddy's Sister Location. Ouais, comme j'ai dit, de la grosse inspiration. Les mécaniques de jeu des Five Nights at Freddy's sont assez innovantes pour des jeux d'horreur. Ces derniers temps, le point and click n'est pas vraiment à la mode. Le pas ou pour FPS, piou piou piou, étant une valeur beaucoup plus sûre. Mais Scott Cowton a eu l'idée d'utiliser le point and click pour faire un survival horror. Ce mélange étonnant donne un résultat assez efficace. Même si certains enculés diront Oui, mais c'est nul, c'est que du Scare. Les FNAF ont été pour moi une expérience de jeu agréable Du coup j'en dis du bien, c'est aussi simple que ça Bref, dans Five Nights at Freddy's, premier du nom On incarne le gardien de nuit d'une pizzeria américaine des années 80 Disposant d'animatroniques, des costumes d'animaux robotisés pour amuser les enfants Ouais bah j'y suis pour rien si les gens sont bizarres Par exemple, lui c'est Freddy, est-ce qu'il n'est pas un peu carrément mignon Ouais, pas vraiment en fait Suite à un incident, Freddy et ses copains sont très légèrement partis en couille Et veulent très légèrement nous tuer Ah c'est des choses qui arrivent Le but du jeu est est assez simple à comprendre. Il faut survivre 5 nuits de minuit à 5 heures du matin. Notre personnage, cette espèce d'immense abruti qui a trouvé le pire boulot au monde, est logé dans un bureau de la pizzeria. Aux deux côtés de ce bureau, il y a des portes avec des boutons qui permettent de fermer, ouvrir les portes et d'éteindre, allumer les lumières. Il est en plus de ça, équipé d'un moniteur qui permet de voir les caméras de surveillance de la pizzeria. Les portes sont plutôt pratiques pour empêcher les animatroniques de venir nous bouffer la race. Les lumières sont là pour les repérer avant qu'ils n'entrent et les caméras servent à suivre les déplacements des animatroniques dans les pièces de la pizzeria et là toi petit malin qui visionne cette vidéo tu es en train de penser qu'il suffit tout simplement de fermer les deux portes et d'attendre que les nuits passent mais ce serait beaucoup trop simple et de toute façon il n'y aurait pas eu d'intérêt à faire ce jeu en fait tous les dispositifs que j'ai cités précédemment sont branchés sur une batterie de gros clochard fermer les portes allumer les lumières ou utiliser le panel des caméras pompe sur la batterie et si celle ci atteint 0% c'est le game over où freddy vient gentiment nous tuer en rentrant par la porte à gauche que l'on ne peut plus fermer du coup fnaf 1 a un aspect jeu de gestion qui demande de la concentration et quand on est concentré on s'en prend encore plus plein la gueule quand on se mange le screamer à cause d'une erreur les épisodes suivants ont aussi un aspect gestion mais avec de bonnes variantes de gameplay et on retrouve le système de caméra batterie jusqu'à five night at freddy's 3 le quatrième opus de la licence implémente de nouvelles mécaniques de jeu qui nous poussent, entre autres à monter le son pour réagir en fonction de ce que l'on entend et vu qu'on est obligé de jouer avec le son à fond les screamers punitifs sont là aussi encore plus violents le pire c'est que ces screamers sont efficaces alors que ce sont de simples animations en disponible grand maximum. Fondamentalement, le premier épisode, c'est des images et des petits bouts de vidéo pour les jumpscares. Mais ces outils assez simplistes sont à mon goût très bien utilisés et il se dégage des FNAF, une vraie ambiance oppressante. En plus de ça, malgré la quasi absence de musique, la réalisation audio est aussi assez bonne, utilisant les bons bruitages au bon moment pour faire monter le stress. Cette ambiance est à mon avis l'origine du succès de cette licence. Elle est en plus de ça, en parfaite adéquation avec l'histoire du jeu. Profitons-en pour en parler de cette histoire. Five Nights at Freddy's se déroule sur un background tragique qui n'est pas clairement exposé même si par exemple des mecs au téléphone dans les premiers opus nous fournissent beaucoup d'informations la plupart des éléments du lore sont connus grâce aux easter eggs cachés cette histoire est assez complexe et en plus de ça scott Cowton aime bien laisser planer le mystère pour laisser le plaisir aux joueurs d'interpréter le jeu comme il le sent c'est pour ça que des chaînes comme game Theorist ou Funky Fwin font des milliards de vidéos sur le sujet pour donner leur point de vue sur l'histoire en plus de ça ils analysent le jeu grâce aux minuscules indices laissés par le créateur après si je peux teaser un peu Concrètement, à un moment, ça parle gamin qui crève, donc on part sur un bon capital bonne humeur. Au même titre qu'Undertale, la licence de FNAF a marqué une grande quantité de joueurs. Le nombre de fan qu'on peut trouver est juste impressionnant. Que ce soit d'excellents fan fangames, des musiques ou des illustrations, il y en a pour tous les goûts. Quand on parle de FNAF, on est obligé par exemple de penser aux musiques de Living Thompson ou de JT Machinima, qui, à mon avis, colle parfaitement avec ce que Scott Coughton a voulu transmettre. Et d'ailleurs, par rapport à l'univers étendu, Scott Cowton a écrit un roman Five Nights at Freddy's et a développé un jeu de rôle qui s'appelle FNAF World D'ailleurs si tu veux t'intéresser à Scott Cowton Plus généralement je te conseille son premier jeu Sorti avant FNAF The Desolate Hop Qui est gratuit C'est une espèce de gros what the fuck Qui permet de voir un peu à quel point les travaux de Cowton sont étranges Mais en général tout ce que fait ce mec C'est plutôt sympa Pour conclure avec FNAF je pense qu'on peut dire que Scott A su innover en combinant des trucs assez inédits Et les joueurs ont accroché au début pour le gameplay simpliste Et ensuite pour tout ce qu'il y a derrière Je t'invite comme d'habitude à tester ce jeu Par toi même si tu ne l'as pas déjà fait et totalement hors sujet, si tu as envie de découvrir une chaîne qui me plaît beaucoup parlant aussi de jeux vidéo Je t'invite à aller voir la chaîne de Doc Gero Parce que les jeux vidéo, ça rend violent, mais c'est cool Et n'hésite pas à venir me suivre sur Twitter Pour ma part, je te laisse Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violent.